De Meftah sur Mokded Allez On lui demande Miel lui demande de ne pas lui parler Allez on va revoir l'action ralenti Et le deux pieds Avec un Peut-être un petit pied levé Meftah Qui a été sanctionné par Miel Et le coup franc pour Le Mouloudia d'Alger Et Meftah qui pouvait écoper d'un carton jaune Et pour l'instant Miel a été très clair on ne me parle pas, voilà. Allez, là il remet euh, en place le et petit mur composé de deux joueurs. Et c'est Derarja qui va s'en occuper. Et il y a du monde dans la surface, il y a du monde. Ça bouge de partout. Allez, Derarja pour le coup franc, dans le paquet, et Mansori des deux points. Allez, que dit l'arbitre Il y a faute sur le gardien de but. Et sur Mansori. Et également euh, Demou, je crois, allez sur ce centre de Deraja. Et on revoit la parade de Mansoury, des deux points. Et comme nous dit notre ami euh, Rachid Malek hein, qui nous envoie des petits messages euh, ici et là avec une équipe qui n'a pas d'attaquant de métier. Et comment volez-vous qui marque des buts C'est vrai, quand il n'y a pas d'attaquant dans une équipe. On n'arrive pas à trouver le chemin défilé, mais ils nous ont habitués depuis un petit moment, le Mouloudia d'Alger, à jouer sans attaquant après cette suspension de Merzougi, mais également la blessure de Habit qui l'avait éloigné des terrains. Et le Mouloudia d'Alger qui joue sans attaquant depuis un bon petit moment. Ils ont des joueurs qui... Euh qui peuvent faire la différence à l'image de Deraja, de Gourmi, de Karawi, de Aouedj, qui peuvent eux aussi aller de l'avant et occuper ce poste d'attaquant, de faux attaquant. On a l'habitude de jouer derrière. Et donc pour l'instant, vous l'avez dit tout à l'heure, sur le plan offensif, même avec Abid tout à l'heure, on n'a pas vu grand chose du côté du Mouloudia d'Alger. On avait souligné ça en première période parce qu'on était en train d'observer que un Abid avant sa blessure était essaiulée. Et on avait insisté sur l'animation offensive qui a toujours fait défaut à cette équipe de Moudia depuis presque, je dirais, en voire 5, 6, 7 matchs. Mais à part les trois buts marqués sur balle arrêté en demi-finale contre l'USLBSA. sur le point offensif, le Moudia a toujours peiné. Et oui, un penalty de Abid, un coup franc de Zardane et un coup franc de Hachoud. Face à Tebessa, c'était les trois balles arrêtées, les trois buts marqués par le Mouloudia d'Alger. Allez, regardez l'entraîneur Hamdi Miloud, l'entraîneur de Lusma d'Alger, à l'image. À, à travers qui, son geste, il demande à son bloc de monter. Et on rappelle également donc euh, que ce match, c'est le 82e derby algérois en championnat. 99 e toute compétition confondue entre le Mouloudia et l'USMA d'Alger. Et on salue à tous ceux qui nous suivent hein, donc, euh, et qui nous envoient des petits messages. Merci. Merci à tous ceux qui nous suivent. Derrière leur petit écran, chez eux ou dans les petits cafés qui nous euh, transmettent ces petits euh, messages sympas, quelques informations de temps en temps, ici et là, par euh, les amoureux de la balle ronde, puriste, attention à cette action, encore une fois, est dommage, Neji, il y avait la présence de Fauzi Shaoshi, superbe action, encore une fois, de Lusma, c'est allé très très vite, on va la revoir au ralenti, avec encore un Neji présent dans la surface dangereuse, et il n'y a pas de position d'enjeu au départ, et Neji seul face au ballon, Neji et Fadhat 2 contre 1, dans la surface de réparation, ça ne pardonne pas. Et regardez l'autre fille, Amrouche qui cherche des solutions. Il est là sur sa ligne de touche. Les solutions, elles sont beaucoup plus sur le plan offensif. Allez, pour l'instant, balle arrêtée. 55e minute de jeu, toujours ce score d'un but à zéro. En faveur de Lusma d'Alger, but marqué par neji 26e en première mi-temps. La discussion également sur la ligne de touche entre le quatrième arbitre. Allez, il y a main de Hualet dans la vue sur cette action. Sifflé par l'arbitre. Allez, long ballon. Et c'est bien contrôlé par Morded. Morded. Et il y a deux joueurs autour de lui. Morded, il cherche une solution.